je peux pas les éviter mais faut pouiller sur la longévité vite. tous mes ennemis tu peux les inviter on connaît les codes on va les appliquer j'arrive sur l'eau des terres à toute vitesse la street c'est quand ta femme pas ta maîtresse si tu joues au con elle va te quitter mais gros les places faut jamais les citer c'est trop agité y'a toujours La saveur de chili, elle est fraîche avec ou sans bikini Trop sale pour penser chez Morantini Je boules au potard et réçoit en taquini Quand je fais une astuce On tient sur FL Studio Et c'est déhanché donc j'ai Jacques plutôt Philippe Atec Rolex Hublot Philippe Atec Rolex Hublot Sur le poignet faut que ça pèse lourd Il fallait pas rater les cours Tu sais déjà comment on se débrouille A hey. chaque grosse somme un numéro des Grosse comme